Bonjour mon cher Guy Salut Nous voici déjà dans la troisième vidéo. On se retrouve maintenant à l'arrière à l'arrière de la Maison Blanche. Ouais mais là on a pédalé. Hein. Ah oui, parce qu'on est venu en vélo, on vous montrera ça plus tard, wow. c'est sympa. Euh, c'est qui pédale vite hein. <rire> C'est qui pédale pas vite, c'est ça le truc Avant de, de vous donner la troisième citation, euh, ou en tout cas la troisième leçon que nous avons appris lors de cette convention, dis-moi un peu, regarde ce qu'on a derrière nous là, attends, je sais pas si on peut les voir là. Là, attends, là derrière, là, là derrière, derrière toi, il y a des voitures, on, on vous montrera. Ah ouais. parle nous un petit peu des services secrets. Ah les services secrets en fait... Euh... Il y, a, il y a eu dans la, dans la convention, il y a un gars qui a fait une conférence et puis après il a dit euh, en général les allemands ils n'ont pas d'humour et ils sont connus pour ne pas avoir d'humour, alors j'ai voulu tester, savoir si les Américains eux aussi avaient de l'humour ou s'ils si n'en avaient pas puisque c'était un Américain qui l'avait dit, donc je suis venu euh, ici et puis j'ai vu qu'il y avait des policiers avec marqué service secret sur la poitrine <rire> regardez ces ah. images, regardez ces ah, images alors je me suis dit, ben tiens je m'approche et j'ai dit mais, vas-y euh, continue pourquoi est-ce que c'est marqué euh, service secret euh, sur votre euh, poitrine puisque si c'est marqué service secret c'est plus tellement secret et là le mec m'a regardé et j'ai compris qu'il fallait que je ferme ma <rire> voilà, les services secrets ici, on sait où ils sont. Et ils ont pas commis. <rire> bon, après c'est normal, on est à l'endroit quand même le plus sécurisé du monde. Ça bon, ah, fait rien. Ça se comprend. Il pourrait quand même être rigolo, hein. Ouais. Allez, <rire> on va faire des blagues. Hein Nous avons eu l'opportunité, c'était pas plus tard qu'hier, d'avoir Simon Bailey, qui, euh, qui a lui aussi reçu une distinction euh, de façon très émouvante. Et Simon Bailey était un précédent directeur commercial de euh, Walt Disney. Et un euh, grand bonhomme. Oui, oui, oui. Un Et lui aussi, maintenant, il est euh, un conférencier inspirationnel. Donc il donne des conférences. Et il a dit... Mais il ne faisait pas la voix de Mickey Mouse. Non, a... ce n'est pas lui qui faisait non, ça. Hein. Le patron, quand, quand on est directeur de, de, de commerce, on ne on fait comique. pas le hip. Voilà, on pas... ne le fait pas ça. Il, nous a, euh, il a partagé avec nous des expériences plutôt négatives qu'il a eu par rapport à la couleur de sa peau. Et il a dit à un moment donné, respect don't have a color. Le respect n'a pas de couleur. Qu'est-ce que tu peux nous en dire Moi je pense que c'est même valable sur plusieurs niveaux, plusieurs plans. C'est pas qu'une question de couleur, c'est... C'est pas une question de religion, c'est pas une question de culture, le respect, qu'est-ce que tu peux ah, en dire Le respect euh, c'est la couleur, le respect c'est l'autre, le respect c'est la religion, le respect c'est tout. C'est pas parce que quelqu'un est d'une autre religion que c'est un bip. C'est pas parce que quelqu'un a les cheveux roux qu'il faut le, le brûler. C'est pas parce que quelqu'un est homosexuel que c'est un, un bip, etc. Et je pense que voilà, on a tous, tous une humanité, on est tous différents. Il y a des beaux, il y a des moches. Eh ben, euh, on fait tous partie de la même humanité, je vois pas pourquoi, moi je serais mis de côté. Moi, il y a, par exemple, il y a des grands, il y a des grands, il y a des petits, Et eh ben voilà, euh, tous, euh, tous unis. Et, et si on est un mec bien, eh ben, on doit tous aller les uns vers les autres. Alors, j'enchaîne par rapport à ce qu'on qu entend souvent dire, le respect, ça se mérite, qu'est-ce que tu en penses ben, Est-ce je... que ça s'offre ou est-ce que ça se mérite Ou un peu des deux, qu'est-ce que tu en penses ben, je pense que ça s'offre, hein. Si on commence à être désagréable avec les gens, on a un retour négatif. C'est la raison pour laquelle on a toujours intérêt à être gentil avec tout le monde. Parce qu'en en fait, on attire ce qu'on est. Donc si on donne, on reçoit beaucoup. Si on est sympa, on... les gens sont sympas. Et si on est un bip eh ben euh, ça se passe mal. C'est exactement ça, Guy. Exactement. En fait, je reviens à ce qu'on a dit dans la vidéo précédente. Donner, donner, donner pour recevoir. Le respect, c'est que vous commencez vous-même à en donner. Et moi, je peux en témoigner. C'est ce que je fais dans ma vie, sans aucun a priori. Quand on respecte les gens, quand on sourit, quand on est gentil. Ah oui, la gentillesse, même dans le commerce. J'ai été euh, 20 ans cadre commercial dans une multinationale. Et la gentillesse, a fait de moi l'un des meilleurs commerciaux de, de l'entreprise. Euh, le respect, c'est quelque chose que l'on donne déjà d'emblée. Que l'on peut peut-être perdre suite à des situations, mais nous, je pense, en tout cas c'est mon état d'esprit, on le donne, et yeah. ça, ça nous ouvre des portes extraordinaires. Alors, comme je te disais tout à l'heure, euh, c'est pas valable quand même pour tout le monde. Hein. Parce que je t'explique, quand par exemple tu vas voir les services secrets, ils ont pas beaucoup d'humour, <rire> tu donnes de l'humour, mais... Euh... Ma cache, ça cache. marqué, tout, ça. rien, a rien vrai, du tout. Vrai. Mais Il a failli m'attraper mon doigt parce que j'ai dit c'est marqué service secret <rire> ici. Le gars il a failli m'attraper le doigt tellement il était effrayé. On se calme. Non mais ici il rigole pas, il a sécurité. Non, il et rigole ça pas. Il rigole pas du tout. <rire> ah ouais, j'arrive avec un grand sourire et il, dit, il fait la gueule comme ça. On en pas. Je vous invite à regarder la prochaine vidéo. Ouais, on va pédaler là. Hein. On va pédaler. Oh là là. Et on, on se vous dit à très très ah vite. Ah ouais. D'abord tu me passes un petit peu d'eau parce que j'ai soif. <rire> ah Pour ah la prochaine situation. Ah il fait très chaud. Il faut qu'on achète une bouteille. Il fait une chaleur à. Ici. On se croirait l'Aurélien Hardy là comme ça. Ah, bah ouais, tout à fait. Hey Hey Allez, à très temps. vite dans la prochaine vidéo. Ciao Ciao